Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un été ressourçant. Alors, pour cette rentrée, j'ai plusieurs sujets à aborder. Donc Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet pour lequel j'ai été contacté par le magazine de la santé, qui est le sujet de l'utilisation des psychédéliques en santé mentale. Ce n'est pas un sujet très récent, j'avais déjà fait une vidéo dessus il y a deux ou trois ans de ça, sur les portes de la perception. Et c'est un sujet qui passionne. J'ai beaucoup de jeunes internes qui me demandent de faire leurs tests dessus. Malheureusement, il y a une grosse hype autour de certaines de ces molécules. Avec assez peu de données scientifiques encore euh, actuellement disponibles. Mais on a déjà euh, des données d'efficacité. Alors, c'est quoi les psychédéliques Déjà, le problème, c'est qu'on mélange pas mal de choses dans cette euh, classe fourre-tout. Donc, je vais commencer par la kétamine qui est mise dans les psychédéliques, alors qu'en fait, c'est une molécule qu'on utilise tous les jours au centre expert dépression résistante et qui euh, finalement n'induit que très peu. De, des symptômes qu'on appelle psychédéliques, c'est-à-dire très peu d'hallucinations, voire même pas du tout. Donc aux doses où on administre la kétamine, ça induit au mieux une petite expérience de disso dissociation. On demande aux patients comment ils se sentent, on les surveille pendant deux ou trois heures après l'administration, avant de les laisser rentrer chez eux. C'est extrêmement bien toléré. Euh, je ne connais aucun patient qui a arrêté le protocole une fois démarré. Et puis, il y a des patients qui sont euh, très bons répondeurs à la kétamine. Et ça a l'avantage aussi d'agir beaucoup plus vite que les antidépresseurs. Donc moi, personnellement, je suis très favorable à l'administration de la kétamine. Et je pense que toutes les urgences psychiatriques devraient en avoir, puisqu'il a été démontré dans un essai contre les randomisés français qui a été publié au printemps dans le BMJ, hein, donc une euh, revue très prestigieuse. Il a été démontré que la kétamine était efficace sur les idées suicidaires, même en l'absence de dépression caractérisée. Donc, on a un médicament qui a très peu d'effets secondaires, qui permet une amélioration très rapide des idées suicidaires. Quand on connaît le taux de suicide qui est encore très important, donc c'est vraiment très précieux comme molécule. Et à mon sens, son usage devrait être encore plus répandu parce qu'actuellement, il est limité à une administration hospitalière. Donc on ne peut pas l'administrer dans des centres de consultation médico-psychologique, par exemple. Et ça, je pense que c'est dommage d'un point de vue de la santé publique parce que ce médicament pourrait rendre service à vraiment beaucoup de patients et à beaucoup de soignants aussi qui sont un peu démunis parfois pour aider leurs patients et qui actuellement administrent des barzodiazépines, et des anxiolytiques à forte dose combiné parfois à des antipsychotiques qui ont beaucoup d'effets secondaires donc euh, je pense que là il y a un potentiel d'évolution des pratiques qui est vraiment très important et euh, donc la kétamine ça date pas d'hier hein. on, on a démontré notre équipe euh, marseillaise a démontré en 2014 pour la première fois dans une méta-analyse que la kétamine était efficace dans le traitement de la dépression donc 2014 hein, ça date pas d'hier malheureusement on sait que le temps entre les découvertes scientifiques et les changements de pratiques sont en moyenne de 10 à 15 ans même si on essaye de réduire euh, euh, ce gap, ce fossé, donc euh, c'est quelque chose qui est toujours très difficile et euh, qui dépend beaucoup des pouvoirs politiques, des pouvoirs publics. Hein. Là, on n'est euh, plus dans le débat scientifique, la kétamine a prouvé son efficacité et sa sécurité d'administration. Le risque de mes usages, il est virtuel actuellement, puisqu'en fait la prescription de kétamine elle est très encadrée. Donc en fait, c'est une délivrance qui se fait le jour même. C'est l'infirmier qui va chercher le, le produit et qui l'administre directement au patient. Donc on n'a aucun cas, à ma connaissance, nous dans notre pratique, de personnes qui ont réussi à détourner de la kétamine. Et en plus, aux doses où on l'administre, il n'y a quasiment pas d'effet récréatif, comme on dit. Donc euh, on est face à un médicament voilà, qui génère beaucoup euh, d'imaginaire, mais euh, qui finalement est un médicament comme un autre et très efficace. Et je rappelle que la kétamine, elle a été utilisée comme anesthésique depuis des décennies. Hein. Donc ce n'est pas du tout un médicament récent. Euh, donc euh, voilà, on, on, on administre ça, c'est vraiment euh, maintenant un outil de l'arsenal thérapeutique de la dépression. À côté de la kétamine, donc, il y a d'autres produits et donc ils n'ont pas grand-chose à voir en fait, avec le fonctionnement de la kétamine. Hein, c'est euh, euh, en priorité la psilocybine. Hein, c'est le médicament qu'on attend avec le plus d'impatience en psychiatrie euh, de la dépression, je pense, euh, puisque c'est un médicament qui a été testé dans deux essais contrôlés en randomisés de très bonne qualité. Il y a eu plus d'essais que ça, mais c'est ces deux-là euh, qui ont été publiés en 2021, donc c'est tout récent, hein, l'année dernière dans le New England Journal of Medicine et dans le JAMA Psychiatrie, et qui euh, démontrent tous les deux l'efficacité euh, de la psilocybine euh, dans un cas... Donc, en monothérapie et dans l'autre cas en, en co-administration à la psychothérapie. Donc euh, euh, on ne comprend pas très bien finalement pourquoi on ne l'utilise pas déjà. Hein. C'est un médicament qui pourrait avoir plusieurs mécanismes d'action très intéressants, euh, dont l'agonisme des récepteurs 5HT2A de la sérotonine et euh, peut-être d'autres mécanismes euh, au niveau du fonctionnement des neurones qui sont encore euh, actuellement débattus. Donc, il y a eu un article dans Nature aussi qui a fait beaucoup de bruit autour de ça. Et euh, donc, c'est une molécule euh, voilà, que nous, on, on administrerait très volontiers en psychiatrie, mais qu'on n'a pas à notre disposition actuellement. Donc, ça, c'est aussi euh, probablement une, une question de volonté euh, politique avant tout. Et euh, j'espère je, euh, et je pense que dans les 5 à 10 prochaines années, on aura euh, ce médicament dans notre arsenal thérapeutique. Donc à côté de ça, il y a d'autres substances hein, qui sont étudiées comme le LSD, la UASCA, donc euh, qui euh, pour certaines ont donné euh, des résultats intéressants dans la dépendance à l'alcool par exemple. Donc euh, tout ce qui peut nous permettre d'améliorer euh, la dépendance à l'alcool est bienvenu, parce que les médicaments qu'on a actuellement sont efficaces chez seulement une partie des patients, comme euh, pour tous euh, les médicaments dans toutes les indications. Donc euh, tous les nouveaux mécanismes d'action, euh, du moment qu'ils sont associés à une sécurité d'emploi, euh, sont évidemment les bienvenus pour améliorer euh, la qualité des soins. Voilà, j'espère que ce point euh, sur les psychédéliques vous aura été utile et je vous dis à bientôt.